Et là aujourd'hui c'est une vidéo sur Mario 404. C'est une remarque sur une remarque qui s'appelle Mario 464 Un Voilà. Quoi Hello. Et on peut choisir qu'est-ce qu'on fait Game option. Donc on va All Cup Ok. Force versus. Des bugs. Oh, on va relancer le mode bugs. Un plastix mode. Ah oh, oui. Ok. On est. Yes. Non. Ah oui, je vais dire les courses. Alors, match de coupe. Ok. Ça change vraiment. Voilà. Donc, donc, ça change vraiment. bloc fort. Qu'est-ce que c'est Blockform de... Ouais sur une autre liste. Big donuts. <rire> non Big donuts <rire> oh, Ouais. Voilà. C'est des C'est courtes. Big donuts. D'accord, en fait j'ai pris des trucs euh, de ballon. What? Il y a des fantômes avancés là-bas. Oh non. C'est hop. Mais regardez, il y a des. Hein y a des fantômes. What? Regardez le premier. Non mais le premier où Oh non, c'est abusé. abusé what qu'est oh, oh, ce que la jeu ils sont cool. what j'entends ici oh, on est très très loin il ya yoshi wario et toad qui sont invisibles sont Transparent, on va dire pas enfin, invisible, on va dire transparent. Merde, <rire> il y a un tel truc. ouais sont transparents bon moment? Au moins, c'était voir. Oh, T'en es beaucoup trop loin. Moi, j'aime bien ta Mais oui, je les caractères, c'est un truc chelou. Il faut des trucs chelou les carapaces Je crois à avoir à être euh, 3T Non bon, bah, on s'en fout c'est quatrième ça suffit c'est bon non il reste suis... Ah bah, je croyais qu'il restait Non c'est bon il reste encore un tour Mais euh, non mais donc on peut pas aller Euh. Mais what Je peux pas les toucher avec les carapace. Oh Oh on les passe à travers quoi Ouais bon Toi t'es très loin mais au moins est-ce que je peux avoir La deuxième place non, au moins une deuxième place. Oh, c'est pas ça, c'est pas ça. deuxième. Et sont derniers sont tous derniers c'est bon alors, ils sont là alors ils sont tous devant mais non sont derniers en fait c'est ça le pratique small mais je pense que ça a bugué voilà c'est clairement n'importe quoi parce que ce que donc il dit que je suis deuxième avec Qu'est-ce que Donkey Kong est promet il reprendre du tout Regardez il y a Wario, bon là ben, oui, oui Ouais de... on vient de passer en fait des bouge pas moi ouais, c'est tout ça hein. What Wario What oh, putain Wario What, Hero What Bon je sais pas rouler mais ils ont pas compté ouais j'étais pas pendant deux secondes bon mais en plus ils sont touchables en fait hein. enfin ils touchent ils peuvent toucher les systèmes ils, ils, ils meurent enfin ils meurent bon. Alors, pour le coup ça sert à rien parce qu'ils sont ils comptent pas sur la course en fait ça pratique ce mode ça enlève des les pilotes en fait ça les toi trop loin pour les rapporter les mêmes pour oh, mais merde, pour les mêmes pour mais non Encore C'était Todd le premier tout à l'heure. What? C'est quoi ça Je crois qu'on voyait Todd. T'as dit dans le sol. Regarde. What Encore la même. Ah non qu'en fait c'est que la première course que les custom et les autres sont... Et bon on va quitter, on va changer de course. ah oui c'est bizarre. Ah, on va prendre... Vite 2, voilà. On va prendre Vite 2. On va voir ce, qu ce qui se passe dans notre course en fait. Parce que ça c'est une map. C'est pas normal parce que ça c'est une map. <sus> ah tout simplement le logiciel n'entre pas. <sus> ah. Bien joué, j'ai fait beaucoup <sus> de trucs. En le ballon dans ce jeu mais mais c'est assez marrant du coup on va prendre une autre course réservée seulement ballon ça oh, là c'est une course ballon on va voir une image de la course ça va ouais, ça c'est juste C'est pas dernier C'est En Mario oui. quoi ouais, je suis pas en fait sans, sans en passer bon, on peut choisir comme une course Non, c'est pas dommage pas les courses, ça C'est dommage, tout bien Maintenant, c'est un plan, je peux Et est pas le droit de bon sinon. pas trop Je ne connais pas. Je connais pas cette course. Ok, c'est bon. On va. Voilà. Ouais, ça peut pas faire ça. Dommage. En gros, c'est comme des. Ah, cette ah, de musique. Ah, les dents, oui. Ah, ça m'a rappelle des souvenirs de quand je voulais avoir les cartes. Personne n'a rien vu. C'est bon. C'est Mais toi. disais ouais. Je me disais la même chose. une carte à j'ai déjà fait une vidéo dessus il y a longtemps mais pas, pas ça tu vois c'est vrai je veux tout et là tu vois je, je fais ça et on peut faire une course c'est beaucoup en fait bon pour faire dans les autres jeux marocard c'est le euh, monde carte qui s'appelle carte 8 par exemple c'est vrai qu'on pouvait déjà le faire Alors, on pouvait pas mais mais euh... mais après on peut avec Mario Kart 8 de luxe notre dernier, dernier Mario Kart par à... enfin Mario Kart tour mais moi aussi je suis pour un Mario Kart 9 Mario Kart de luxe ah non Mario Kart Ultimate mais... non c'est Ultime, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ah, je pensais que j'avais des trucs en fait. Enfin, oui, on pas. Oh, putain, ah oui, en c'est On un coup de On un Oh, on va demander un de gîte. Ok, <laughs> on qu'on a fait ça. Flycam, like, uh, on ça. ouais c'est mon mode ça je vais le mettre bon de on va bah, и вот как это выглядит voyez bien. Oh, ah ouais, Pichani là On, aller, on, <rires> on allez <tousse> C'est un autre chanson. C'est un autre chanson. C'est un autre C'est sait pas comment il Bon, bon, c'est c'est un prix 5 là J'ai touché le caca un Ils vont, Ils vont Não, não,